Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler des fondations. Comme bien bien souvent on lui dit construire c'est bien, mais avant de construire il est bien de prendre du conseil chez des spécialistes. Et c'est pourquoi nous avons décidé de créer cette vidéo où à la maison de qu'est-ce qu'il faut faire avant la réalisation de la fondation, qu'est-ce qu'il faut faire avant la réalisation de mon ouvrage. Euh, tout d'abord il faut savoir ce qu'est une fondation. La fondation c'est la partie basse de la construction en contact direct avec le sol d'assises destiné à recevoir les charges des les -charges de la construction. Euh, charge, les charges de la construction, notamment, nous avons le poids des poteaux, le poids des poutres, le poids des murs. Comme sous nous avons le poids des arduis et le poids de des, mat des, mat des matériaux immobiliers et bien d'autres. La première chose à savoir lorsque si nous voulons construire des bâtiments, c'est est, où est le site une fois le site connu, faisons ce qu'on appelle une étude du sol. L'étude du sol permet d'avoir la capacité portante du sol. La capacité portante du sol permet de comparer, permet de trouver les dimensions euh, de la fondation. Avec cette capacité portante après avoir obtenu la capacité portante du sol, il faut obtenir ce qu'on appelle le la... centre de charge. Le descente de charge est effectué pour déterminer le poids propre du, du bâtiment. Et une comparaison est faite entre... La, charge et la contrainte admissible du sol et la charge du bâtiment. Si la contrainte admissible du sol est supérieure à la charge du bâtiment, le, la structure sera stable. Mais si la, charge, la contrainte admissible du sol est inférieure à la charge du bâtiment, il y aura ce qu'on appelle écoulement ou affaissement du bâtiment. Donc, euh, cela est très primordial. Aussi, plus le bâtiment monte à hauteur, plus la fondation va être ancrée dans le sol pour éviter qu'il y ait euh, ce qu'on appelle le basculement ou le glissement. Donc, euh, lors de la de votre fondation, il faut, faut tenir via cela. Donc, toujours faire recours à un bureau d'études pour l'étude de votre sol, déterminer la contrôle de votre sol, déterminer le poids de votre structure. Cela est très important. Nous distinguons deux 40 types de fondations notamment. Les fondations, à rigole, les fondations superficielles et les fondations euh, profondes. Quand c'est une fondation euh, superficielle, nous avons des fondations à rigole, en gratton et bien d'autres. On parle des fondations superficielles lorsque la profondeur est inférieure à 2 mètres et des fondations profondes, notamment les puits, les plots, lorsque la profondeur est supérieure à 2 mètres. Lorsque vous voulez réaliser votre fondation euh, pour éviter les remontées d'eau par capillarité, il est bien de Faire ce qu'on appelle une isolation du bâtiment. L'isolation du bâtiment vous permet d'éviter que l'humidité à l'intérieur de votre bâtiment. Donc, lorsqu'on finit la fondation, on passe un fil polyane sur tout les tendus du bâtiment et on, on, et on fait ce qu'on appelle une légère charte ou un légère béton au-dessus pour cacher le fil polyane. Donc, à la maison, essayez de voir cela. Première chose, étudier sur le terrain, descendre le de, des, châle pour savoir quel est le poids du bâtiment, comparer les deux pour savoir Qu'est-ce qu'il faut faire avant la révélation de mon bâtiment Et c'était cela pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de commenter.